Hey coucou On est lundi, je ne vous ai pas pris ce matin au réveil parce que je me suis euh, réveillée beaucoup plus tard que ce que je voulais j'avais mis un réveil et tout mais j'étais vraiment éclatée je le suis encore, j'ai pris un énorme café bien fort c'est la pleine lune donc euh, j'ai hyper mal dormi comme à chaque fois j'ai eu des phases d'insomnie de plusieurs heures donc euh, c'est hyper dur, c'est mon premier jour de travail aujourd'hui euh, je... J'ai heureusement euh, le vlog d'hier. J'avais réussi à le finir tôt, à le mettre en ligne hier soir. Donc ce matin, j'ai eu ça en moins à penser. Et euh, je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi à faire plein plein de choses. J'ai réussi à ranger, euh, alors à plier euh, pas mal de linge euh, de la laverie d'hier. Euh, mes torchons aussi. Le sac est rangé. J'ai fait euh, ma vaisselle et j'ai tout essuyé. Euh, sauf cette gamelle-là parce que l'eau, je ne veux pas la jeter dans mon, dans mon évier. J'ai euh, rangé tout ce que j'avais récupéré à l'avant qui devait revenir de ce côté-là. Chaque chose est à sa place, il me reste euh, ces petites choses-là à remettre à leur place. J'ai refait le plein de croquettes pour les animaux à l'avant. J'ai eu le temps de faire vraiment plein de choses, j'ai préparé mes vêtements pour euh, le travail. Donc là il est euh, midi, je commence à 13h, je crois que je suis à peu près à un quart d'heure du boulot, donc là euh, j'ai eu le temps de faire chauffer le chauffe-eau pendant plus de... plus de deux heures, presque 2h30, et, demie, et euh, il reste pas mal de batterie, donc je suis contente, puis ça va continuer à charger toute la journée, donc là je file à la douche, et je pense que je vous reprends pas avant ce soir et d'ailleurs maintenant, je pense que je vais vous faire plutôt des weekly vlogs parce que euh, bah, avec le travail, ça va être trop compliqué de faire du montage tous les jours, de filmer euh, assez de contenu. Donc je vais vous sortir un petit vlog euh, toutes les semaines, si j'y arrive évidemment. Mais euh, voilà, bon, à ce soir. Je viens de rentrer du travail, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Il est 20h58, alors je viens pas de rentrer, je viens de me poser. J'ai fini à 20h à peu près. Attention Morphée, attention Il y a mes noodles qui sont en train de chauffer, donc Morphée avec ses longs poils a tendance à se brûler sur le feu. Donc je disais, j'ai fini à peu près à 20h et là je viens d'aller promener Litchi et Iris qui nous a suivis et qui ne voulait plus rentrer parce qu'en fait je suis au bord d'un lac où il y a 3000 tonnes de poissons qui sautent à la seconde. J'avais la lampe frontale, je voyais tous leurs yeux dans le lac juste devant Iris en fait, qui buvait à la base. Mais je pense qu'elle a eu un peu envie de chasser à un moment donné. Sauf que bon, je pense que vu les bestiaux, euh, c'est elle qui va se faire chasser. Euh, elle va se faire croquer la tête par un brochet. Bref, elle a fini par suivre. C'était franchement bien, ça s'est vraiment très bien passé, c'est passé hyper vite maintenant est-ce que ce sera tout le temps comme ça ou est-ce que c'est parce que là j'ai plein d'infos euh, euh, en même temps toute la journée, euh, forcément euh, j'ai pas le temps de me reposer quoi, mon cerveau a pas le temps de se reposer. Je me suis refait mal à la cheville, en fait j'étais en train de faire un plein de frigo de boissons j'étais accroupie avec la jambe qui passait en dessous de la porte du frigo et euh, j'ai voulu me relever, donc en fait euh, ma jambe a tapé dans la porte du frigo et ça m'a un... refait plier en fait euh, avec un petit peu de violence euh, la cheville quoi donc euh, ça m'a fait un peu mal sur le coup. j'ai eu vraiment peur que ça reparte, j'ai failli pleurer et je me suis maîtrisée il y avait un client qui était juste derrière moi il m'a regardé jusqu'à ce que j'arrive à l'arrière boutique pour être sûre que j'allais pas mourir quoi parce que j'étais du coup je... en me relevant avant de me relever déjà j'ai mis quelques secondes je suis restée accroupie euh, pour reprendre mes esprits et du coup j'étais là comme... il n'y avait plus personne autour j'ai eu comme la première fois je vous ai pas raconté la première fois il faut que je vous raconte en fait je parle de ma cheville et de la Suisse depuis le début et je me suis rendu compte que je ne vous ai rien raconté donc la première fois que je me suis tordu la cheville en fait, alors moi je ressentais pas de douleur, mais je pense que mon, mon corps a été tellement traumatisé, j'avais aussi très très peur, parce que c'était mon premier jour de travail, comme aujourd'hui, c'était mon premier jour de travail, et euh, j'avais très très peur que tous mes plans tombent à l'eau, ce qui est arrivé, et du coup je pense que je partais un peu en malaise vagale et j'ai failli faire 4-5 malaises entre le moment où je me suis tordu la cheville et le moment où je suis rentrée chez moi, J'arrive, l'eau de mes noodles est chaude. Et donc j'étais comme ça, j'étais là. Parce que je ressentais ma tête qui tournait et tout. Je commençais à avoir vraiment super mal à la cheville. Je me suis dit non pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois en plus le premier jour du travail. Je vous raconte juste après. Et j'étais là. Et le mec me regardait d'un air mais genre euh, genre à vol me claquer dans les bras. Et donc, euh, mais c'est passé très vite alors. Je sens une grosse gêne à la cheville, j'ai couru toute la journée et, euh, et je vous avoue que la rééducation je l'ai fait une fois. Donc il faut absolument que je m'occupe de faire ça tous les matins parce que sinon euh, elle ne va jamais se réparer. Alors je vous explique. Dans un des vlogs je vous ai dit que euh, tous mes plans tombaient à l'eau parce que je devais travailler en Suisse et que finalement je ne travaille pas en Suisse. En fait je travaillais dans un restaurant. Et euh, mon premier jour de travail, à mon deuxième service du soir, je me suis euh, tordue la cheville. Donc il euh, y avait une toute petite marche, euh, petite marche bâtarde comme ça, euh, dans les jardins du restaurant. Et euh, mon pied s'est posé sur le bord. Je ne l'ai pas vu en fait, j'allais très vite, c'était en descente. Mon pied s'est posé sur le bord et en fait, euh, mon... c'est complètement retourné quoi. Ça a fait vraiment un crack comme ça. Et ça a craqué. Et j'ai mis un peu de temps à me relever. J'ai eu beaucoup de mal à me relever. à chaque fois que j'essayais de marcher, euh, j'avais la tête qui tournait. J'avais mal, mais franchement vraiment très peu par rapport aux entorses que j'ai déjà eues. J'ai toujours pu poser le pied par terre. J'ai toujours pu marcher normalement. Ce qui étonnait le, le docteur d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit que c'était une entorse de fou. Et que c'était fou comment je l'ai soigné très très vite, comment j'arrivais à marcher et tout. J'ai fait en sorte d'avoir l'arrêt le moins long possible pour pouvoir retravailler parce que, bah, vous imaginez bien, le premier jour de travail, dire à son patron je suis en arrêt pendant trois semaines, ça fait pas du tout quoi, surtout pour une saison. Elle a besoin de moi tout de suite quoi. Du coup, j'ai eu dix jours d'arrêt. Après ces dix jours, je suis retournée travailler pendant trois 3... jours. Et le troisième jour, j'arrive au travail un peu patraque, un peu malade, je me sentais pas très bien. Ce jour-là, je remplaçais une collègue malade et je leur dis juste. Euh, ne restez pas trop près de moi parce que je suis un peu malade et ils m'ont dégagé du restaurant ils m'ont dit que ma collègue malade elle avait le covid et que je devais aller faire un test et j'avais le coco et du coup j'ai été encore euh, bah, arrêtée euh, je peux pas vous dire combien de jours puisqu'en fait euh, pendant, euh, pendant que j'étais malade du covid ma patronne m'a dit qu'elle me gardait pas <rire> puisque euh, bah tu comprends, une entorse et le Covid, ça fait un peu beaucoup, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Bah rien, ok, enfin d'accord, c'est débile mais d'accord. Donc du coup voilà, c'était ça l'histoire, et de la Suisse, et de mon entorse. Donc à part ça, ça s'est très bien passé aujourd'hui, euh, par contre je suis un peu dans, le... dans la mouise, parce que j'ai déjà ramené un pain au maïs une espèce de grosse brioche aux pralines et un gros sachet de madeleine alors je vais maigrir en courant partout par contre euh, c'est des choses en plus que j'achète jamais donc euh, manger du pain c'est rare enfin si je dis des bêtises en ce moment j'achetais beaucoup de pain de mie, mais j'achète pas de pain j'achète pas de madeleine j'achète pas de gâteau j'achète pas de... Oh va falloir que je me retienne. C'est dur. <rire> c'est dur. Quand je travaillais chez Jeff de Bruges, j'étais devenue accro au chocolat. Quand je travaillais au fromage à Biocop, j'étais accro au fromage. Euh... Je supporte pas le pain. Faut pas que je sois accro au pain. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça s'est vraiment bien passé. Et le seul truc qui me chagrine un peu, c'est l'itchi. Parce que je suis revenue au camion trois fois. Une première fois pour venir chercher ma carte bleue pour acheter mon déjeuner. Oui, alors je commence à 13h et j'avais oublié de manger avant. <rire> j'ai pas l'habitude de manger si tôt. Une deuxième fois pour venir manger euh, ma salade. Et le soir à 20h. Et elle était derrière la porte en train de pleurer. Donc en fait elle a passé sa journée... Alors là, ce soir, je pense qu'elle était en train de dormir derrière la porte et qu'elle s'est mise à pleurer quand j'ai ouvert. En fait je sais pas trop. Mais du coup... Euh... Du coup, bébé, elle a plus l'habitude que je travaille et surtout pas aussi longtemps. Parce que quand j'étais en Suisse au restaurant, je travaillais en coupure. Donc je travaillais de 10h à 14h30. Et de 14h30 à 18h j'étais avec elle. Et ensuite je retravaillais de 18h à 20h, donc c'était plus facile pour elle. Là, de 13h à 20h toute seule... Elle n'a pas l'habitude. Euh... En plus hier elle s'est fait mordre par un chien donc elle arrive même pas à monter toute seule sur la banquette. Le truc qui est cool c'est que je suis garée à l'ombre et qu'il faisait super bon aujourd'hui. Je suis venue dans le van, il faisait super frais, il faisait pas froid, il faisait bon en fait. Donc je sais qu'elle est bien physiquement mais par contre si elle stresse de 13h à 20h, elle va me faire une crise cardiaque en fait. Elle peut pas pleurer de 13h à 20h, c'est pas possible. Donc je pense que je vais acheter une caméra. Faut que je sois rassurée et que je la vois dormir. Mon cœur. T'inquiète. Si on met bien de l'argent de côté vite, bientôt t'auras un appart pendant quelques mois mon cœur. Bon. Eh bien. Moi je vais manger. Et puis je vous reprends peut-être demain. Ciao. Bon et pour revenir sur ma journée chaotique d'hier. Aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Euh, Aujourd'hui j'avais l'impression que tout était aligné, toutes les étoiles étaient vraiment euh, alignées, à part que j'ai très mal dormi, mais bon bah ça c'est normal aussi. Hein. Mais euh, ce matin, premier truc que j'ai vu c'est 10h10, nous sommes le 10-10. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire avant de partir. J'ai eu plein d'eau chaude. La pente de la douche était dans le bon sens, ça s'est vidé tout seul, tout était parfait. Je suis arrivée en avance au travail, enfin, pff, tout était parfait. Là, aujourd'hui, tout était nickel. Ça rattrapait très bien la journée d'hier. Coucou, on est mercredi, il est 14h, je suis en congé. Hier j'ai... Oh donc je disais avant de me péter la gueule, hier j'ai rien fait d'autre que travailler, euh, rentrer chez moi le soir, promener mon chien, manger et euh, j'allais dire dormir mais non j'ai regardé euh, des séries et j'ai fait mon petit rituel de pleine lune parce que c'était le dernier jour où je pouvais le faire et je savais que je pouvais me coucher un petit peu tard puisque... Aujourd'hui je suis en congé, j'ai rien filmé ce matin parce que j'ai rien fait non plus, j'ai profité, je me suis levée un petit peu tard Je crois qu'il était peut-être 10h30, elle veut passer par là très bien Je crois qu'il était peut-être 10h30 et, euh, et j'ai regardé des vidéos tranquille en prenant mon petit déjeuner Là euh, j'ai préparé mon planning de la journée, évidemment je ne vais pas le commencer avant 14h30 donc je sais très bien, encore une fois, que je ne vais pas tout faire, mais j'ai fait le planning idéal. Litchi, c'est la route, tu descends tout de suite On fait demi-tour, il y a la route, et Litchi allait tout droit vers elle. Et c'est pas n'importe quelle route, c'est une grosse route. Donc je disais que euh, j'ai un planning un petit peu chargé, mais je pense que je vais pouvoir m'en dépatouiller assez facilement, parce que d'une j'ai l'énergie, de deux j'ai l'énergie mentale, deux, trois, j'ai bien pris le temps de tout planifier, de tout écrire, de tout détailler Et de... c'est quelque chose dont j'ai besoin, je sais, il y en a pour qui c'est une perte de temps Et certes ça l'est, mais si je le fais pas, j'arriverai jamais en fait à faire les choses J'ai besoin de ça pour pouvoir avancer et avancer intelligemment Sinon je me perds, c'est brouillon, j'arrive pas à tout faire, j'oublie des choses euh, Ou je suis paralysée, bref Donc du coup... J'ai bien pris le temps de tout planifier, de mettre dans quel ordre je dois faire quelle tâche. Par exemple, euh, il faut que je finisse de ranger dans mes boîtes avant d'aller en course. Pourquoi Parce que ben, j'aurais plein de choses à mettre à la poubelle et autant en profiter pour mettre tout à la poubelle quand je serai en course. Donc c'est des choses auxquelles certains pensent instinctivement, facilement et moi j'ai besoin d'écrire tout ça. Donc bref, j'ai tout planifié, je sais que... Voilà, c'est tout carré, du coup, c'est tout carré dans ma tête aussi. Je sais par quoi commencer. Donc le numéro 1, c'était la promenade avec Litchi. Parce qu'il faut la dépenser, c'est mon jour de congé. Il faut que j'en profite parce que quand je travaille, c'est vraiment compliqué. Là, je fais 13h, 20h. Donc je la sors le matin. Sauf que de 13h à 20h, j'ai qu'une seule petite pause de 10 minutes. Qui est aux alentours de 15h30, 16h. Et 10 minutes, le temps d'aller au van de sortir le chien et de retourner au travail en fait, euh, pardon, ça fait une sortie de à peine 5 minutes donc euh, c'est vraiment pas drôle pour elle alors euh, là, tant que je peux, je vais lui faire des longues longues sorties pour la dépenser, pour qu'elle puisse euh, assouvir ses besoins de, de renifler, de sentir des odeurs de, vo de voir d'autres chiens, de voir d'autres gens, etc. de jouer. Je n'ai plus en tête ce qu'il y a sur ma liste voilà encore une fois pourquoi je note mais en gros, bon déjà je vous fais un petit peu profiter mais en gros ce que je vais faire aujourd'hui c'est continuer dans mon élan de rangement, de, de clean up de réorganisation donc je termine le rangement de mes boîtes euh, si je peux, euh, si je la trouve j'achète la dernière boîte je vais faire un tri dans mes papiers et puis je crois que c'est les plus gros trucs à faire aujourd'hui tu me le donnes J'avais oublié des trucs évidemment, j'ai une liste longue comme le bras et je vous ai dit genre trois trucs. Il faut que j'aille en course, que je plus couvert. Il faut absolument que j'aille à la poste, parce qu'il faut que j'envoie une création que j'ai vendue. Je vais vérifier mes niveaux d'eau après ma douche, parce que peut-être qu'il faudra que j'aille remettre de l'eau, que je profite de mon jour de congé, le prochain ce sera samedi, donc on ne sait jamais. Si j'ai plus d'eau, j'ai pas envie de devoir faire un aller-retour un matin. Et je voudrais faire mon, un mood board pour un petit peu visualiser un, tous mes projets et me souvenir, alors d'une, du mood dans lequel j'ai envie de rester. Donc il y aura un petit peu toute une ambiance, je vous montrerai. Et me souvenir de euh, pourquoi je dois serrer les dents et euh, euh, continuer à aller au travail tous les jours et qu'avoir un CDI, c'est ok, ça va m'aider. Euh, parce que figurez-vous que dès le deuxième jour J'avais déjà une très très grosse euh, Flemme d'y aller le matin Alors que c'est pas euh, C'est pas le travail en soi hein, Qui me dérange, c'est le fait Je sais pas, d'y aller Comme ça, tous les jours, euh, dans cette routine Il faut que je me souvienne pourquoi je le fais Donc le, le matin, là je me répète Marie, tu sais pourquoi tu le fais, Marie, tu sais pourquoi tu le fais, Marie, tu sais pourquoi tu le fais. Sauf qu'il y a des jours, je pense que je ne vais pas m'en souvenir. Donc, je vais me faire mon mood board. En général, ça m'aide beaucoup. Donc, euh, c'est à peu près ça. Il faut que je me bouge un petit peu parce qu'il est quand même 14h. Mais euh, je pense que j'aurai le temps de faire pas mal de trucs. Et que je finisse mes comptes, très important. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit que dans les choses que je voulais faire, j'avais trouvé plein de spots aux alentours pour être tranquille et ne pas avoir besoin de chercher à chaque fois au moment où j'ai besoin d'aller sur un spot. Donc j'ai fait ça la dernière fois, euh, enfin je fais ça un petit peu tous les jours et là je viens de compter, je suis bien contente parce que eh ben, j'ai une quinzaine de spots que j'ai pas encore testé, que j'ai enregistré, donc ça c'est trop bien et euh, j'en ai 8 que j'ai déjà testé et approuvé. Et approuver, genre je peux y retourner, je sais que j'aime bien, je sais que j'aime bien, je sais que c'est cool. Donc, ça c'est trop bien parce que ça me fait donc euh, un peu plus d'une vingtaine de spots où je vais pouvoir retourner. Donc, ça veut dire que dans le mois, je vais être une fois et demie au même endroit en admettant que je bouge à chaque fois, mais c'est trop bien. Moi qui aime pas rester au même endroit, je veux pas gêner les gens, je veux pas gêner les locaux qui ont l'impression de me voir tous les jours de l'année. Donc ça, c'est trop cool. J'en trouverai certainement d'autres, mais en tout cas, là, je suis tranquille à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente. Je peux enlever ça de ma tête. Comme je vous le disais la dernière fois, il y a des petites équerres qui étaient sur ce que j'ai démonté, dont j'ai besoin... Euh, pour autre chose, et encore, je suis pas sûre que c'était les équerres qui me manquaient parce que j'ai vu que j'en avais d'autres. Je pense que c'est les toutes petites vis que j'avais plus et qui fait que j'avais pas posé les fameuses équerres pour euh, renforcer un peu plus le siège auto de Litchi. Et je vais vous montrer le siège auto, ce que j'appelle le siège auto de Litchi. C'est ça, c'est un truc que j'avais fabriqué moi-même, donc en fait, qui permet au chien d'avoir un petit panier dedans. Je lui mets, euh, je lui mets ça. Elle a un petit panier, donc elle se sent un peu maintenue et en même temps elle est en hauteur parce qu'elle a besoin de tout le temps voir ce qui se passe Elle est pas bien si elle est là et qu'elle euh, a la vue qui est bouchée ici Et j'en ai profité pour faire un rangement en dessous Donc il y a toutes ces laisses, ces harnais, ces pulls, plein de trucs comme ça Et comme vous le voyez, ici ça bouge et ça ne devrait pas bouger Alors en fait je sais plus comment je l'avais fait, je vais pas le casser. Donc là j'ai des équerres, ok, et je crois qu'il y en avait donc en dessous. Alors, retournons la bête, voilà, c'est ça. Et je pense que je vais en rajouter, euh, bah non, ici ça souffle donc ce serait bête. Je sais pas, je vais voir, il faut que je renforce, il faut que je revisse, il y en a où il n'y a qu'une vis là, je pense qu'elle a disparu. Ou alors, euh, ou alors je les avais enlevés justement parce que j'en avais pas assez. Donc bref, je vais renfor renforcer ça tout de suite maintenant que j'ai tout sous la main. Et ce sera fait. Voilà. Le souci, c'est que ça, à cause des équerres qui sont là, c'est tiré comme ça, et moi je voudrais que ce soit bien droit, donc je vais rajouter une équerre là, une équerre de l'autre côté. Je vais me servir des équerres que j'ai enlevé. on va commencer par visser ça. Je vais devoir pousser ça au maximum vers le bas. C'est pas mal. Oh ça va faire du bien ce petit. Les toutes petites améliorations comme ça qui ont l'air euh, de rien. J'ai rajouté 6 vis. Et en vrai, ça va me changer la vie. On va revisser tout le reste. Et on va rajouter des vis, du coup, où elles étaient euh, sorties. Il y en a qui dépasse. que ça dépasse pas ça. Si ça dépasse, ça dépasse dans le litchi. On va le mettre là plutôt. C'est beaucoup mieux, je suis trop contente. Ça bouge plus du tout. Tout est, tout est bien accroché. C'est vraiment le tout petit changement bête qui prend 5 minutes ah, j'avais dit qu'elle était trop longue cette vis <rire> ça prend 5 minutes et ça va me changer la vie bon j'ai fait mon fameux crochet avec mon fil, de... fil électrique là donc pour accrocher ça c'est nul hein. franchement <rire> c'est nul je pense que ça tiendra pas j'arrive pas à le serrer correctement Pouf, voilà ça tient pas ça ne sert à rien, c'est nul. Euh, je me suis embêtée pour rien, c'est pas grave, je trouve un autre système. En attendant, j'arrête parce qu'il est 16h. Les caisses, c'est terminé. J'ai rangé tout ce que j'avais à ranger dedans pour l'instant. Il y a euh, ce truc là, en fait, que j'avais zappé dans mon organisation, mais c'est mon panier. Donc, c'est mon panier pour aller euh, au marché. Avec dedans, en fait, euh, tous mes sacs mes sacs de course, tous mes petits sacs à vrac, euh, tout ce qui est réutilisable quoi. Sauf que normalement il était rangé en fait lui euh, juste devant le marchepied sous le siège. Il dépassait un tout petit peu ici et du coup avec la caisse je ne peux plus le mettre. Là il est serré comme je sais pas quoi donc il faut que je trouve un système ici euh, pour mettre tous mes sacs sans le panier et le panier il faudra que je lui trouve une place ou que je le vire tant pis je sais pas donc voilà ça c'est terminé dans la caisse là c'est tout ce que je veux plus euh, et que j'ai pas jeté, donc si vous voulez quelque chose, ça c'est un sac, un sac à main, un sac de course, cabas. Ça c'est un petit truc que j'avais acheté en brocante pour arroser les fleurs, sauf que il faut le réparer et j'ai la flemme parce qu'en fait il a gonflé, c'est du cuivre. J'essaie de vous faire une mise au point correcte. En fait il a, il a gonflé et il a craqué et il fuit à l'intérieur il est ouvert euh, comme ça je, je sais que je pourrais le réparer mais à la barbare en mettant juste du silicone à l'intérieur mais j'ai pas envie de faire ça donc euh, s'il y a soit quelqu'un qui le veut pour la déco, soit pour bricoler et le réparer Donc, euh, par contre il fonctionne il fuit mais ça ça fonctionne j'ai testé, donc si quelqu'un le veut ensuite il y a ça qui était qui est toujours, mais qui est abîmé D'ailleurs, il y a un petit bout de dans le carton, il faut que je fasse attention. Donc ça, une tête de buffle. Donc c'est une espèce de résine. Et en fait, il y a les cornes qui se mettent comme ça dessus, qui se vissent par derrière normalement. Donc, les cornes se mettent dessus. Mais qu'est-ce qui se passe avec la mise au point Bon, j'ai nettoyé mon objectif, j'espère que ça ira mieux pour la mise au point. Donc cette corne, cette donc cette tête, je la trouve magnifique, sauf que je ne sais pas quoi en faire. Et à force de la garder ici, elle s'abîme. Donc là, j'ai une corne qui est cassée. J'ai le petit bout, quelque part, il faut la recoller en fait. Et il y a l'autre corne qui est cassée, mais c'est l'arrière. Bref, il faut, il faut la... la bricoler, mais je la trouve trop trop belle. Donc ça, j'ai dedans, en fait, il y a une LED où on met des piles, ça s'allume, je sais pas si ça fonctionne encore, mais j'ai encore la télécommande qui va avec. Euh, tout ça, c'est à donner, euh, si personne récupère, euh, ça partira malheureusement à la poubelle. Bon, avec tout ça, il est 16h20 et je viens de capter que la poste ferme à 17h. Donc il faut que je range tout ce bazar, ça va encore, et que je prenne la route très vite. 17h30 et j'ai fait la poste et les courses, je me suis surpassée, il me restera un magasin à faire, c'est un magasin de, de petites déco style la forfouille mais c'est un truc indépendant. Si j'ai le temps euh, ce sera pour, acheter, pour aller voir s'il y a la petite boîte en plastique que je cherche. Sinon j'ai acheté de la sueur pour mes toilettes sèches, j'ai pas envie de me retrouver à court, euh, j'ai acheté, donc ça c'est mes petits sacs à vrac, je me suis acheté 1 kg de café, comme ça je suis tranquille aussi, des croquettes pour litchi, évidemment j'ai repris ma pâte à tartiner, le but c'est toujours de dépenser le moins d'argent possible pour mettre le plus d'argent possible de côté le plus rapidement possible, euh, donc ce que je fais c'est que je rachète euh, uniquement des choses qui me servent à terminer ce que j'ai déjà, donc j'ai énormément de tortillas, euh, je vais avoir beaucoup de pain puisque je travaille à la boulangerie euh, donc j'ai pris de quoi me faire euh, des sandwichs donc il y aura euh, cette viande là qui me servira sûrement pour euh, je pense deux ou trois sandwichs du concombre qui servira pour les tortillas pour faire des nouilles, j'ai beaucoup de sachets de nouilles pour faire des nouilles sautées euh, pas des noodles instantanées mais les nouilles comme je vous ai montré la dernière fois donc le concombre qui me servira et pour les tortillas, et pour les sandwichs et pour les noodles, enfin, euh, et pour les nouilles sautées du coup. Je me suis acheté deux avocats, exactement euh, pour les mêmes euh, recettes, qui serviront également dans tout ça. Je me suis pris des petites clémentines, ça m'évite de grignoter. Et voilà j'ai du coup pas pris grand chose, ça m'a quand même coûté cher parce que le, le kilo de café euh, c'était euros. Mais ça c'est fait, au moins je serai pas à court cette semaine avant mon prochain jour de congé Maintenant je vais prendre euh, vite ma douche euh, ici sur le parking d'Intermarché, j'ai l'impression que je fais ça à chaque fois Parce que j'ai besoin de savoir avant la nuit si mes niveaux d'eau sont ok pour pouvoir aller remplir l'eau maintenant si c'est pas le cas Bon il est 18h20, j'ai fini de prendre ma douche, les niveaux d'eau c'est ok Du coup ce que je vais faire finalement c'est que je vais aller me garer proche du boulot Comme ça demain matin j'aurai pas besoin de bouger Et surtout là-bas il y a une boutique dans laquelle potentiellement je peux trouver une boîte en plastique Donc je vais essayer d'y aller vite avant que ça ferme, ça ferme à 19h Comme ça peut-être que j'aurai ma boîte et que demain matin je pourrai continuer à ranger Pourquoi est-ce que je suis rentrée dans ce magasin c'est le genre de magasin que j'ai toute envie d'acheter Non mais regardez ça comment c'est trop mignon Marie tu n'as pas de maison Marie tu n'as pas de maison Marie tu n'as pas de maison Oh là là Je suis dans la merde J'aurais jamais dû connaître ce magasin mais quand elle reste toute seule Elle pleure, regardez elle a des larmes Mais elle me fait trop de la peine. Mon cœur, à ta place. Mais ça y est, je suis revenue. Regardez ses yeux mouillés. Je suis là. Mon cœur... Bon, et eh ben cette boutique est extraordinaire, il y a du atmosphère et tout, enfin c'est le genre de boutique où, où quand j'ai une maison je dévalise tout. Euh, le truc c'est que bon bah j'ai pas de place pour de la déco, j'ai pas de place pour des assiettes, j'ai pas de place pour rien du tout, ni un fauteuil, ni rien. Donc j'achète rien, c'est l'avantage. Par contre j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc je cherchais la boîte en plastique et euh, vous savez là, le truc pour accrocher les balais là, pour accrocher ma trottinette. Mais j'ai pas trouvé non plus et il n'y avait pas ça à inter non plus. Donc euh, et ben, euh, on ira faire un magasin de bricolage ou un truc comme ça la prochaine fois. Donc voilà. Bon, il est 19h19. Le bilan de la journée n'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais franchement, c'est pas mal. J'ai quand même avancé euh, sur certains trucs, notamment le rangement. J'ai fait mes petites courses. J'ai trouvé plein de spots. J'ai trouvé un nouveau super magasin où je vais pouvoir dépenser plein d'argent quand j'en aurai. Non, c'est cool, j'ai quand même... En fait, je pars du principe que 1, c'est mieux que 0. C'est même pas que je pars de ce principe-là, c'est que j'utilise ce principe-là pour me sentir mieux quand j'ai l'impression d'avoir rien fait. Donc en fait, 1, c'est mieux que 0, ça veut dire que dans ma journée, j'aurais pu ne rien faire et rester dans mon lit. Mais je me suis levée. J'ai été faire mes courses, j'ai fait du rangement, j'ai fait des choses en fait, et, et une action. Déjà, si j'avais fait qu'un truc, ça aurait été mieux que de ne rien faire du tout. Et donc j'ai avancé. Je n'ai pas stagné, je n'ai pas rien fait du tout, même si j'aurais pu faire plus certainement, me lever plus tôt, faire plein de choses. Mais je suis quand même contente. J'avance, j'avance aussi... Euh... Mentalement je mets de l'ordre dans mes idées, je commence à savoir vraiment ce que je veux J'arrive à réfléchir plus clairement en ce moment parce que j'ai de moins en moins de choses en tête et ça c'est vraiment trop cool La journée se termine mais je vais encore moi faire quelques petits trucs de mon côté C'est sûr et certain que je vais passer les commandes internet et que je vais finir mes comptes euh, ce soir. Je me couche pas tant que ça c'est pas fini. Et pareil, je veux faire absolument mon mood board aujourd'hui. Donc, euh, ça c'est trois choses qu'il faut que je fasse. Les commandes ça va être très rapide. Le mood board, je sais déjà à peu près ce que je veux faire donc ça va. Le plus long, je pense que ça va être de finir mes comptes et mes prévisions budgétaires. Mais j'ai bien avancé déjà et je pense que je peux clôturer aujourd'hui. Je vais me faire ce que j'appelle des quesadillas au fromage mais ce n'est pas enfin c'est des tortillas avec du fromage dedans à la poêle bon bah c'est mes quesadillas à moi je mets que du fromage dedans parce que j'ai plein de fromage à finir ensuite je vais trier un petit peu toutes les vidéos que j'ai pris lundi et aujourd'hui pour ce vlog pour m'avancer un petit peu parce que demain matin j'aimerais commencer le montage pour pas avoir tout à faire samedi parce que j'ai pas envie que YouTube ce soit une source de stress euh, C'est quelque chose que j'aime bien et je veux que ça reste comme ça. Donc je vais m'avancer un petit peu, petit à petit, tous les jours. Et puis samedi, comme ça, euh, j'aurai juste à terminer. Bon voilà. Moi, je vous dis au revoir ici pour aujourd'hui et on se retrouve certainement demain. Et hey, coucou, il est 20h, un peu moins de 20h30. J'ai fini. Euh même un petit peu en avance aujourd'hui, j'ai eu le temps de sortir le chien, lui donner à manger et je vais me faire à manger. Et je vous avais dit en fait euh, que j'achetais des, des panés végétaux, du coup, végétariens, pour euh, me faire des sandwichs. Et la chance que j'ai eu aujourd'hui, c'est que j'ai pu me ramener carrément du travail de pain burger. Donc je ne vais même pas faire des simples sandwichs, je vais faire des burgers, des cheeseburgers et euh, ma sauce, c'est ça parce que j'en ai toujours trop. Quand je vais au Burger King ou quand je vais n'importe où, j'ai toujours trop de sauce. Donc j'ai des sauces de partout, là, des sauces de pizza. J'ai des sauces de quelque part de ketchup mayo. Donc en fait, j'ai toujours de la sauce comme ça d'avance. J'achète jamais de sauce. Et dès que je me fais des sandwiches, je prends ce genre de petite sauce-là. Donc je vais faire cuire ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour cuire mon pain sans... Euh, mon burger sans four. Donc j'ai un four, je vous montrerai une prochaine fois parce que je l'utilise vraiment pas souvent. Mais bref, on s'en fiche, c'est un four suédois. Il est en fait en forme de donuts et il est à peu près large comme ça. Donc ça, si je le coupe pas en deux, ça ne rentre pas. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est trop, trop bon. Ça va être trop bon. Je suis trop contente. Salut On est vendredi matin. Euh, on est même vendredi midi. Je vais pas tarder à aller au travail. Mais euh, je voulais vous faire un petit point. Parce que là, je suis en train de reprendre toutes mes euh, to-do to list. Et je me rends compte que j'ai super bien avancé euh, par rapport à la semaine dernière euh, ma vidéo avant de commencer le travail où je disais que je voulais me réorganiser et tout, euh, mes comptes sont terminés, je pourrais faire un peu plus là pour l'instant j'ai fait du prévisionnel jusqu'au mois de janvier ce qui est déjà pas mal en soi ça c'est cool, je peux voir venir j'ai prévu déjà les grosses dépenses euh, les pneus verts, le chauffage etc j'ai fini mon étude de chauffage alors euh, alors le poêle à bois, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a certains fournisseurs qui ne livrent plus en France. Ceux qui livrent en France n'ont pas les dimensions qui m'intéressent. Euh, et ensuite, avec, euh, vu l'emplacement où moi je vais le choisir, avec tout le système de protection tout autour, etc. Ça va me coûter beaucoup trop cher pour que je puisse le faire là maintenant tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer le chauffage. Euh, au gasoil, mais comme les délais de livraison sont vraiment courts, ce que je vais faire c'est que je vais préparer un panier avec absolument tout ce dont j'ai besoin, donc tous les tuyaux, tous les raccords, les grilles d'aération, euh, euh, tout ce qu'il me faut. Je vais tout prévoir, je vais me faire une liste avec tous les liens, euh, un screenshot de mon panier, tous les liens euh, de tous les produits, etc pour que je puisse le commander au dernier moment. Parce que pour l'instant, il fait vraiment pas froid. Les tendances météo annoncent vraiment un hiver doux pour l'instant, en tout cas un automne assez doux. Donc ce que je ferais, c'est que je le commanderai au dernier moment. Je vais regarder au fur et à mesure les tendances des 15 jours à venir. Et si je vois qu'il va commencer à faire froid, là je le commande et je le pose. Je vais juste tout préparer vraiment pour que... Au moment où j'ai ma commande à passer, ça me prenne 5 minutes, je clique et je commande. Donc voilà, parce que je, je pense encore qu'on peut réussir à se passer de chauffage. Moi c'est sûr que je peux. Maintenant c'est sûr que j'ai pas envie que mes animaux en souffrent. Donc ben on, verra, on verra sur le moment, mais je pense que je le commanderai au dernier moment si besoin. Voilà. Donc, ça, c'est deux grosses choses euh, qui m'ont pris du temps et qui sont faites concernant le chauffage et concernant mon budget. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire tout ça, franchement. Surtout de réussir à me motiver alors que je travaille à côté. C'est un peu une petite victoire pour moi. J'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, mais la semaine n'est pas finie et j'ai pas dit mon dernier mot. Eh hey, coucou, c'est samedi matin. Samedi midi, il est midi 6, je dois être au travail dans moins d'une heure. Je suis pas du tout prête, je suis en pyjama, il faut encore que je sorte mon chien. Euh, il va falloir que je me mette un gros coup de pression là. Cette nuit, j'ai pas assez dormi en fait. Déjà, je me suis couchée un peu tard. Et vers 5h du matin, 5h, 5h30, je sais pas. Aïe ah, Morphée, en fait, tu fais mal Vers 5h, 5h30, Iris m'a demandé à sortir et en fait, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu euh, vraiment dans l'encadrement de la porte en fait, il y avait euh, la grande ours. C'était magnifique les étoiles, c'était incroyable. En fait c'était bizarre parce que il faisait presque jour, la lune éclairait vachement je pense. Et pourtant on voyait, on voyait les étoiles, mais un truc de fou, c'était magnifique. Je vais vous mettre euh, des photos, elles sont pas folles parce que forcément c'est des photos des étoiles avec mon téléphone, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais c'était incroyable, du coup je suis restée quoi une demi-heure, une heure à faire des photos euh, à faire des photos du ciel à observer et tout d'ailleurs j'ai laissé ouvert donc j'ai fait rentrer le froid quand je me suis couchée. j'étais un petit peu deg mais du coup j'ai une nuit qui était un peu entrecoupée même si c'était quand même super cool et que je regrette pas donc je suis un petit peu éclatée et euh, là j'étais en train de transférer toutes les vidéos de cette semaine sur mon ordinateur et je me suis rendu compte que hier j'ai absolument rien filmé donc il s'est rien passé de transcendant, je suis allée au travail et quand... le matin je sais même plus ce que j'ai fait. Franchement j'ai dû me lever tard, je sais même plus ce que j'ai fait hier matin. Et, euh... et hier soir je suis rentrée, il faisait nuit, donc j'ai sorti les animaux dans la nuit. Et j'ai juste regardé des séries, écouté des podcasts et j'ai dormi. Donc franchement il n'y avait absolument rien à filmer. Là je vais me préparer, aller au travail, vous n'aurez pas grand chose dans ce vlog je sais pas si c'est vraiment très pertinent que je continue à en faire. La semaine prochaine, je pense que ce sera une vidéo story time parce que j'ai déjà pensé à quelle histoire j'ai envie de vous raconter. Euh, c'est encore une histoire de voyage. Et je sais pas, dites-moi si vous voulez quand même que je fasse des vlogs comme ça chaque semaine, mais je, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très pertinent quand je fais rien comme ça. En tout cas, euh, aujourd'hui, il y aura encore pas grand chose. Je vais aller euh, au travail et puis ben, on verra si ce soir je vous reprends ou pas. Peut-être que je vous montrerai ce que je mange, je ne sais pas du tout ce que je veux faire à manger. Bref, on verra si je vous reprends ou pas. Mais dans tous les cas, on se reverra pour la clôture de ce vlog. Ah bon, on est samedi soir Il est euh, 21h40 J'ai déjà mangé J'ai regardé une petite série Et je vais me lancer sur le montage de la vidéo Donc je vous fais euh, Une petite conclusion Maintenant Du coup j'ai passé ma première semaine au travail Ça s'est super bien passé c'est passé hyper vite, par contre euh, ben, depuis cette nuit j'ai de nouveau de l'eczéma sur les mains, ça loupe pas. c'est vraiment à chaque fois que je retravaille, il faut que j'apprenne à... C'était beaucoup de stress quand même cette semaine parce que c'était que des nouvelles choses, j'avais énormément de choses à, à apprendre, à me souvenir, à mémoriser, tout ça c'est la même chose mais c'est pas grave euh, J'ai plein de trucs à mémoriser, je suis un petit peu en stress quand il euh, y a une foule de clients qui arrivent et que je dois faire plein de trucs, qu'on me demande comme par hasard tout ce que je sais pas faire en même temps. Euh, donc déjà ça va redescendre avec le temps parce que je vais... je vais apprendre quoi, ça va venir, je vais me souvenir des choses à force de les faire. Mais il faut que, il faut que... Il faut que je fasse plus de choses que j'aime quand je suis pas au travail pour me détendre parce que là, en fait, j'ai des fourmis dans les bras. Là, pour l'instant, je fais que de ranger, de regarder des séries, je fais rien de bien fou. Donc euh, je nourris pas vraiment mon esprit. Il faut que peut-être je reprenne le yoga, mais je suis souvent sur des parkings ou des aires de camping-car, je me vois pas trop faire du yoga comme ça devant les gens sur les parkings, je sais pas, il faut que, je pense que, là il est un peu tard et puis j'ai le montage à faire, mais je pense que demain je vais passer ma journée à faire mon bullet journal, comme ça, ça me fera avancer dans mon organisation, mais en même temps ça me fera faire quelque chose qui me plaît, qui me vide la tête, quelque chose de créatif, qui me fera du bien, qui me fera vraiment couper avec le boulot, donc euh, voilà il va falloir que je fasse attention à ça. Mais en règle générale, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que je vais pouvoir rester longtemps quand même euh, dans cette boulangerie. Et c'est tant mieux parce que j'ai vraiment vraiment envie que ce projet se concrétise le plus vite possible. Donc, euh, donc voilà. Donc pour cette semaine, je vais clôturer le vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous Paris. Voyage dans Rafiki Avec et Morphée, Iris et puis Litchi À bord